Bonsoir à tous et à toutes Comment allez-vous J'espère que vous allez bien Bonsoir Youtube Bonsoir Twitch Bienvenue à tous et à toutes pour ce nouveau live du samedi soir, 20h du soir, comme chaque samedi. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue. Aujourd'hui nous allons jouer à un nouveau jeu vidéo qui s'appelle Five Nights at Freddy's 6. Freddy, Fazbear, Pizza, Éducation, euh, Learning, mes couilles en stock. Alors moi je connais pas trop le jeu, d'accord Je viens de découvrir, je viens de débarquer. Le jeu est sorti cette semaine, il est sorti hier, il est sorti il y a 5 minutes en fait. Et du coup je connais rien, j'ai juste entendu dire que... Apparemment, il fallait acheter le lapin noir à 5$ dollars Prends pas, le prends pas, je pleure... Il va venir la nuit si tu le prends. C'est très dangereux de le prendre. Je lis le chat, pardon, c'est pas moi qui, qui parle dans le vide. Hein. Bon Youtube, vous êtes témoin, hein. si jamais euh, j'ai foiré mon, mon live ce soir, c'est la faute des gens de Twitch. Voilà, je l'ai dit. Comme ça, je me dédouane. Allez, j'achète Tu commences tard ce soir. Oh bah, 20h07. Ça va, putain. Oh les gens là Ça va, j'ai le droit d'avoir 7 minutes de retard, je suis pas un robot. Euh, oui, c'est écrit euh, 20h, mais j'ai un peu de retard. Euh, je euh, vais jouer à la marocanard et je vais faire que des 500, vous allez voir. Hein. Alors 500, du coup, voilà, ça c'est 500 points. 500 points, et ensuite, voilà, 500 points, parfait. C'est parti pour la première nuit Let's go Alors du coup, euh, je connais pas du tout le jeu, euh, c'est la Your première fois de ma vie que j'y joue. Je peux pas skipper. Awesome. TG TG pour voir ah non Ok Ah TG, il y avait un bouton TG en haut, je sais pas si vous l'avez vu Il est pas un peu facile ce jeu C'était écrit C'est, c'est terminé Je me rends. hop Et en face... Oh bah là, ça fait quoi Ça fait euh, 16 minutes qu'on a commencé Bon on est encore au début du jeu, tranquille, c'est la phase tuto je pense C'est pour ça Hop, 500, parfait Hop, 500, parfait aussi, et du coup, parfait, 500 Oh Il a 5 dollars Oh, j'achète Regardez, j'ai 7 dollars, et j'ai vu qu'il y avait un mec qui coûtait 5 dollars, la petite animatronique, vous pensez qu'il serait intéressant de l'acheter ou pas Vas-y, dites-moi oui ou non dans le chat, parce que je connais pas bien le jeu, et je pense que vous, vous êtes, euh, vous êtes un peu fan et tout, de Five Nights, vous aimez bien tout ça, je pense que vous connaissez connaissez un peu mieux le jeu que moi je crois. Vous me le dites hein et je le Mais je vous écouterai. Voilà, prends pas, le prends pas, je pleure. Allez, j'achète. Oh Oh, oh, oh Il est là 500. Puis 500. Puis 500. Yes Je passe un très bon moment, l'ambiance est parfaite. Je peux l'acheter. J'ai juste assez pour l'acheter. Qu'est-ce que je fais, le chat Je l'achète ou pas Parce que là, il. Peut-être que je pourrais pas l'acheter après. Ah, je vais réfléchir encore un peu, je sais pas. Put Oh, qui ok, a dit ça Pas très gentil, ça. Y a-t-il autre chose en solde Alors, ça, par contre, je t'avoue que je m'y attendais pas. <rire> Quoi Qui est à 5$ et il passe à 1$ Oh Incroyable Non, c'est peut-être encore un peu trop cher. Je vais attendre qu'il baisse encore un peu. Allez, 500. Ah ouais, 500. Bien, bien joué ça. Yes, 500. Ce serait super intéressant de faire des calculs. De regarder les 10 parties que j'ai fait sur les canards d'affilée. Voir combien j'ai fait de points en tout. Et faire une moyenne. Non, je sais plus, et j'ai la flemme en fait. À l'époque, je voulais être professeur de maths, mais je me suis rendu compte que j'étais une merde en maths. Mais je suis trop deg Mais comment je vais faire pour acheter ces objets là Sans s'en fout, à la limite. Il a pas d'objet qui va être en solde, alors Bon, mais tant pis, hein. J'ai vais vraiment le faire. <rire> écrit waouh C'est cette technique Je me rendis Ok j'ai voulu tendre en face où... Bonsoir à tous et à toutes comment allez vous j'espère que vous allez bien